Mon objectif, c'était de, de créer euh, des, des échanges parce qu'on a aussi à s'écouter, à s'interroger sur sa propre pratique euh, du logiciel. C'est extrêmement intéressant d'échanger avec des collègues qui euh, utilisent Arc-en-Ciel, certains depuis plus longtemps, certains euh, sur des profils administrateurs, d'autres sur des profils super-administrateurs, ça permet un peu de confronter nos pratiques. Souvent, en fait, c'est d'ailleurs ces moments d'échange qui sont le, le plus appréciés et le plus utile, parce que c'est là qu'on peut poser des questions concrètes et essayer de comprendre comment font les autres. et C'est comme ça qu'on progresse. C'est mutualiser les bonnes pratiques et essayer de faire qu'on gagne du temps à... à à utiliser autrement le logiciel. On s'est rendu compte que sur certains besoins, finalement, euh, en modifiant certains process en interne, le besoin n'était plus aussi pertinent. 70% qui, en fait, sont des, des solutions qui tiennent qu'à nous, parce qu'il suffit de configurer les paramètres, de s'asseoir et de, de prendre en main le logiciel en interne. C'était vraiment intéressant de voir Mickaël, que, que Mickaël puisse nous expliquer quels sont les, les développements à venir. On a passé une après-midi hier à définir quelles étaient selon nous les orientations nécessaires sur AEC, donc c'est extrêmement rassurant de se dire que finalement nos orientations, nos besoins convergent à court terme. Donc moi je reviens 100% satisfaite.